Augmentation de salaire Attention à l'arnaque. Approchez, approchez. Qui veut gagner de l'argent C'est la période, c'est Macron qui offre. Approchez, approchez. vous, monsieur, là. Hop Ça vous intéresse Je vais bien essayer, ouais. Ah, regardez. Ça, c'est vos charges. D'accord Hop On les met là. Alors... Qu'est-ce qu'on fait si on a un petit peu plus de salaire là hein, Par week-end Ah oui mmh. ouais, ouais, ouais. Petit smartphone hey. Hey. Ah, Ça serait bien ça hein hein Un petit séjour au ski peut-être ouais. Quelque chose de prévu pour Noël Excellent. Alors, elles sont où les charges bah, elles, sont, elles sont là. Eh non Eh non Les charges, hop, elles disparaissent. Ton salaire, il augmente. La compétitivité aussi pour l'entreprise. C'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Le salaire, il augmente. Alors, merci qui ah non, non, non, non. non Là, ça suffit. Ça, c'est notre salaire socialisé. Ça, c'est notre argent, d'accord C'est notre salaire brut, en fait. Faut pas te laisser arnaquer. Mais je t'explique. Mais enfin, euh, c'est pas mal, es sûr parce que... Ah non, non, non, non, non, non, non, non. je t'assure, il est en train de t'arnaquer. Attends, viens, va. je vais t'expliquer, tu vas voir, je t'assure, je t'assure. Alors ça, tu vois, c'est ton salaire net. C'est ce que tu gagnes chaque mois. OK Alors, Mais en fait, ton salaire, c'est pas que ça. Tu as aussi la protection sociale, la sécurité sociale. Si, par exemple, tu es en accident du travail ou si, par exemple, tu es en arrêt maladie ou si tu as besoin d'être hospitalisé, ça représente beaucoup de frais et c'est pour ça que la protection sociale, notre protection sociale, ça permet de financer ça. Ensuite, tu as l'assurance chômage. Ça, c'est en cas de pépin, surtout avec la précarité qui se développe actuellement, ça permet de répondre aux situations difficiles. Et enfin, tu as la retraite ça aussi, c'est du salaire socialisé. En fait, ça, c'est du salaire net et tout l'ensemble, c'est le salaire brut. Et ça, ce sont les cotisations qui sont payées à la fois par les salariés et par les patrons. Et c'est ça qu'ils veulent nous enlever. Pourtant, ça, c'est de la solidarité. Ça te permet, en fait, de te prémunir toute ta vie, dans toutes les situations et pour tout le monde. Et c'est cette solidarité-là que les patrons veulent attaquer actuellement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire Nous supprimer ça pour finalement nous donner des petites augmentations de salaire, alors que ça, c'est des milliards et ça, c'est quelques centaines d'euros. Là, on voit qu'il y a une vraie arnaque et que c'est pour les patrons, pour le MEDEF, qui veulent faire ce cadeau en attaquant le salaire socialisé. Mais après, qui va payer par rapport à la santé, par rapport à la protection sociale C'est encore Bibi. C'est-à-dire que le gouvernement va augmenter les impôts avec la CSG et en plus, pour pouvoir défendre notre santé et puis voir comment on peut assurer les périodes de chômage ou de retraite, on va devoir payer avec des assurances privées ce dont on a besoin. Donc au final, notre salaire net, il est en plus T'as as raison. Mais là... Euh, Néanmoins, comme il dit, j'aurai euh, une augmentation de salaire euh, à la fin du mois, euh, ça, ça m'intéresse aussi parce que moi j'aimerais bien euh, payer euh, enfin, des, cadeaux, euh, des cadeaux aux gamins ou euh, me prendre un vrai week-end de repos parce que là, j'en peux plus, euh, tout ça. Euh, ça me plaît aussi, ça. Alors moi, je suis complètement d'accord avec toi, hein, euh, d'avoir plus de fric pour pouvoir euh, profiter euh, de la vie euh, avec la famille, les copains, euh, pas de souci. Mais ça, pour ça, il faut des augmentations de salaire. Et dans ce cas-là, il faut aller dans la rue ensemble. Et euh, bah, si tu veux, vas-y, on y va, il n'y a pas de souci. Tu te syndiques, même si tu n'es pas syndiqué, tu viens avec nous dans la rue, et on construit ensemble la résistance. syndiquer non syndiquer Nos cotisations sociales ne sont pas une charge. L'Union syndicale solidaire lutte contre la privatisation de la protection sociale et revendique de vraies augmentations de salaires. Les richesses existent, elles sont produites par notre travail. Taxons les produits financiers de la spéculation. Les stock options, les dividendes et luttons contre les paradis fiscaux. Solidaire défend une protection sociale juste et pour tout le monde.